Possible ah, à celui qui croit, moi je crois. Et tout est possible à ah, celui qui croit, moi je crois. Et Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quel est ce problème qui fait de passer la puissance de moi rois Et quel est ce problème qui fait de passer la puissance de Jésus Oh, le maître de l'impossible, c'est Jésus. Oui, le maître de l'impossible, c'est notre Dieu. Oh, le maître de l'impossible c'est Jésus. Oui, le maître de l'impossible, c'est notre Dieu. Oh, oh. Oh, eh, oh, oh. Ah. devant la tombe, la tombe de Lazare, moi je vis un miracle. La tombe, la tombe de Lazare, moi je vis un miracle. Jésus-Christ a dit Je suis la vie et la résurrection. Oh, oh, par un cri, un cri de commandement, Lazare est sorti de la tombe. Oh, oui, par un cri. Le commandement Lazare est ressuscité. Oh, oh, oh, le maître de l'impossible, c'est Jésus. cri Le maître de l'impossible, c'est notre Dieu. Oh, oh, le maître de l'impossible, c'est Jésus. cri Le maître de l'impossible, c'est notre Dieu. Oh. oh, oh. Le disciple dans la barque, c'est sans Jésus. Au milieu de la nuit, il lui dit un grand vent, une tempête. Oh, Et eh, le disciple voit un homme marcher sur les eaux. Eh, Jésus a dit, rassurez-vous que c'est moi n'ai pas père oh, oh, oh, Juste à l'entrée de Jésus dans la barque, le vent c'est Juste à l'entrée de Jésus dans la barque, le vent c'est calme. Laisse Jésus entrer.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 le maître de est de l'impossible, c'est notre Dieu oh, oh, oh. Ah, ah. Mm. Dans peu des temps, le monde ne me verra plus Mais vous me verrez Car je serai en vous et avec vous a dit Jésus, oh, oh laisse Jésus entrer, oh. oh. Eh, eh. À ces temps du soir, j'ai vu Jésus marcher dans la rue de Kentucky, oh. oh. À ces temps du soir, j'ai vu Jésus marcher dans la rue de Chicago. Laurence Nightingale malade, frappée par le cancer, devant les prophètes, la six fois sous contrôle. Hey, hey, oh, oh, ah, ah. Georgie Carter, malade, frappée par la Tibet, devant les prophètes, la six fois sous contrôle, le petit Finlandais écrasé par pillé à morceaux Les vent les prophètes La cyroise et sous contrôle Oh, Alléluia hey, hey, hey. Oh, oh, il a vaincu La tombe. Il a vaincu La mort Il a vaincu La tombe, Jésus a vaincu la mort, oui, le maître de l'impossible, c'est Jésus, oui, le maître de l'impossible, c'est notre Dieu. Oh. Oh. gloire à Dieu, Amen, gloire à Dieu, Amen, je suis affranchi du péché, Amen, Jésus m'a libéré. De l'esclavage et la mort, Alléluia